Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas venu présenter une vidéo, mais un nouveau vidéaste sur la chaîne. Il s'appelle Zimmer, vous l'avez peut-être déjà croisé aux soirées communes organisées par Allo.fr. Et aujourd'hui, il se lance dans les vidéos. On lui souhaite du courage pour cette nouvelle aventure. Je vous laisse avec lui. Merci Kino. Donc salut, moi c'est Zimmer, je me présente, je fais énormément de multi en ranked, tournoi sur Halo, et j'ai beaucoup de techniques et de petits tips que pas forcément beaucoup de gens connaissent. Donc mon but serait de vous apprendre ces petits détails du multi en une série de vidéos, avec 4 de ces astuces par vidéo, et sans plus attendre, on est parti pour la première. Donc pour commencer, les assassinats. Prenez un assassinat rapide et Sorage et Raclé sont très très bien. Il y a beaucoup de mouvements, c'est très rapide. Au niveau du sexe du perso, ça change rien. Tout le monde dit que ça réduit la hitbox, alors que pas du tout, c'est juste un mythe. Euh, au niveau de l'armure, essayez de prendre une armure un peu plus fine au niveau des gantelets, Surtout que comme on est sur console, notre visuel est très rapproché de notre arme. Donc prenez L4, moi je vous la conseille, c'est mon armure et l'armure que j'utilise le plus souvent. sur le deuxième point. Ce que j'entends par gérer ses grenades, c'est savoir utiliser ces grenades pour attaquer comme pour défendre ou se replacer. On voit ça tout de suite dans les extraits. Là, sur cet extrait, je dois récupérer un sniper, il y a quelqu'un qui est dans mon dos et qui a forcément me tué. Donc en fait, je fais une barrière de grenade, le mec se dit, bon ok, je peux pas passer, je vais faire le tour. Donc j'ai le temps de récupérer le sniper. Sur cet extrait, j'envoie une grenade à gauche pour que la personne sorte à droite, pour qu'un allié ou moi puisse la tuer. Là, c'est tout bête, c'est un petit rebond, il faut avoir les bases des grenades. Un petit rebond avec un petit dash en arrière, calculer un peu la trajectoire de la grenade, c'est très très bien et au moins ça peut sauver un duel au lieu de mourir bêtement. Là sur celui-ci c'était un peu difficile parce qu'en fait je savais pas comment réagir donc j'ai lancé une grenade, j'ai vu qu'elle loupait et j'ai lancé la deuxième, elle a réussi à toucher et à tuer. Donc euh, j'avais bien joué sur ce coup et ça c'est grâce au rebond et du fait de reculer. Après le point sur les grenades, les power-up. Il y a plusieurs choses à savoir avec la partie power-up. La première, c'est que les power-up prennent 2 minutes à respawn. La seconde partie, les power-up durent 45 secondes. De toute façon, le temps est représenté par le logo en haut à gauche de votre écran. La troisième partie, étant un peu du calcul quand on est en plein game, c'est de savoir quand a été pris le power-up, donc toujours jeter un petit coup d'œil entre deux kills. Exemple, en partie. Le power-up est pris à 11 minutes 51 Donc, assurez-vous d'être là à 9 minutes 51. Le quatrième, le plus important, c'est d'avoir à tout prix le power-up. Ça nous assure 2 kills d'avance en mode assassin, un drapeau en capture de drapeau et une base en domination. Et on passe tout de suite à la quatrième technique. Sur ces extraits, on va voir comment utiliser un dash pour aller plus rapidement, se mettre en cover, aller chercher un kill, éviter une grenade, et gagner un duel. Ici, j'ai dash avant qu'il se retourne pour avoir la première balle et pour le tuer. a été pris on a trouvé leur porte-drapeau protégez notre porte-drapeau défendez notre porte-drapeau débrouilleur notre drapeau a été pris défendez notre porte-drapeau notre drapeau a été pris donc là c'est des dash qui sont très basés sur le déplacement rapide là je dash et glisse et plus vite sur le téléporteur je prends le kill sur le drapeau je dash pour me remettre en position et partir, je redash pour la grenade, là je vais dash pour aller plus vite sur lui et prendre le kill, sauf que je ne l'ai pas eu malheureusement, j'en suis une grenade au cas où, là je vais encore dash pour pouvoir arriver derrière son dos et avoir la première balle sur le duel, et c'est ça qu'il faut arriver à faire, et là je mets une petite barrière de grenade au cas où. Voilà pour ces 4 débriefs de techniques et astuces. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma première vidéo qui s'adresse à beaucoup plus de monde que sur ma petite chaîne. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, à me conseiller des autres points techniques que je n'ai pas abordé dans cette vidéo. De toute façon, ne vous inquiétez pas, j'en ai plein en stock. C'était Zimmer sur Allo.fr et vive Allo